Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ce soir Un live exceptionnel aujourd'hui puisque nous sommes dimanche soir, il est 18h et voilà, un nouveau live. J'avais envie euh, de parler avec vous euh, de, des fameux Stampin' Blends. Euh, et donc je vais profiter euh, de ce petit moment de tranquillité et de calme pour chacun, du moins je l'espère, avant euh, la reprise de la semaine, euh, Ben pour voilà pour vous les présenter. Alors, je sais qu'on a un petit temps de latence comme d'habitude, donc hop, je vais simplement vérifier que tout fonctionne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, exceptionnellement. Hop, Oh là là, mais vous êtes déjà très nombreuses Coucou Émilie, Nathalie, Cathy, Christelle, coucou Lucille, ça va et toi ma belle Bonjour Marion, Nadine, coucou Gwen ah, des dons Super, je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous Donc, nous allons parler ce soir euh, des Stampin' Blends. Euh... Hello, coucou Coco, je suis contente de te voir. Coucou Christelle. Et Sandrine, ça va, belle depuis tout à l'heure Super. Bonjour Nicole, coucou Isa. Et coucou Fabienne, salut ma Jess. Super N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos, vos pages et vos groupes. Euh, voilà, ça permettra à vos amis euh, scrappeuses, par exemple, euh, de, de découvrir la même chose que vous euh, ce soir. Un petit, peu, un petit moment de calme avant le dîner du dimanche soir. J'espère que ça va donner, vous donner un, un petit peu euh, le sourire ce soir avant la reprise de demain pour celles qui reprennent. Coucou Christine Coucou Laurence alors, euh, je vais déjà commencer par me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Harmony Marais, démonstratrice en up depuis janvier 2020. Euh, je m'éclate. <rire> Comme vous le savez, nous avons eu notre convention euh, on stage euh, en fin de semaine on a vécu deux jours et demi vraiment extra euh, grâce à oui ça faisait longtemps euh, sandrine grâce à ma marraine en fait on a pu partager ce moment en virtuel avec certaines des membres de l'équipe donc c'était vraiment super sympa on a passé donc les deux jours et demi ensemble en virtuel à pouvoir papoter et rigoler en, en suivant en fait on stage donc, je remercie vraiment haute pour ce super moment. C'était vraiment agréable. C'était une totale évasion. Et puis, ben, Stampin' Up! aussi, parce que du coup, ils nous ont fait découvrir des choses vraiment extra, notamment le mini-catalogue de printemps. Voilà, on a découvert des produits. Vous allez adorer, c'est sûr mais on a le temps de voir tout ça, on verra ça plus tard. Euh, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, je voulais quand même vous remercier parce qu'on m'a transmis des récompenses en fait euh, lors de On Stage. Et c'est en partie grâce à vous. Donc, je profite de ce live pour vous remercier vraiment beaucoup. Euh, il y en a quelques-unes parmi vous qui me soutiennent à fond et euh, je suis extrêmement touchée. Euh, Coucou Muriel, euh, je pense à Fabienne, à Sandrine, à Jess, euh, à, euh, aux membres de mon équipe, Laurence, Corinne, Béa, euh, voilà, merci beaucoup à tout le monde, parce que c'est vraiment euh, une, une aventure extraordinaire que j'ai vraiment envie d'approfondir, et je croise les doigts pour que ça se fasse, des décisions vont se prendre, croyez-moi, <rire> pardon, coucou Maude, ma euh, je sais pas si tu m'as entendu mais je disais que je te remerciais de ce que tu nous avais fait vivre pour le one stage euh, Donc je sais pas si tu étais déjà là mais en tout cas merci beaucoup parce que c'était deux jours et demi vraiment super agréable J'étais ailleurs voilà, pendant deux jours et c'est en grande partie grâce à toi donc merci beaucoup Et je fais un gros bisou aussi aux, aux membres de l'équipe qui étaient avec nous pendant ces deux jours Merci Corinne Alors euh, ce soir on va parler des stamping Blends euh, parce que ce sont des feutres qui sont vraiment extra, je pense que c'est mes favoris, euh, qui, ont, euh, qui nous permettent en fait de faire euh, euh, énormément de choses euh, dans le scrap, de la colorisation, euh, des fonds, euh, des fonds de cartes, etc. Vraiment, il euh, y a vraiment de quoi s'éclater avec et je vais vous montrer deux, trois techniques. Alors bien sûr, euh, euh, c'est un échantillon que je vais vous montrer ce soir euh, bien sûr, euh, il y en aura plein d'autres que vous découvrirez au fur et à mesure euh, des choses, bien sûr. Oui, l'année prochaine, dans le frein en vrai, c'est sûr, on croise les doigts. Euh, voilà, donc c'est vraiment un échantillon ce soir, des, des petits des conseils déjà pour les utilisations, euh, des choses à, à faire ou à ne pas faire, et puis vous montrer deux, trois petites choses, voilà, pour, pour savoir comment les utiliser. Euh, coucou Lucie et euh, si euh, je fais ce live aussi, c'est parce que euh, voilà, on a créé, euh, j'ai créé un club, le club des blends, euh, pour pouvoir acquérir ces feutres, euh, voilà, sur, sur 10 mois. Euh, il faut des groupes par 4. Donc vous avez toutes les explications sur mon blog. Je vous ai mis le lien là, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à, à rejoindre les membres du club qui sont déjà euh, qui sont déjà inscrites. Coucou Dominique, je te répondrai sur ton MP tout à l'heure ma belle. Allez, je vais retourner ma caméra et puis bah, je vais vous montrer tout ça parce que du coup, euh, euh, c'est ça le plus intéressant. Ça marche Allez, c'est parti. Hop, je retourne. Alors, normalement j'ai un truc qui tient ma caméra, qui s'est sauvé, le lien. Hop, oh, pardon. Excusez-moi. Petit détail technique. Hop, on va y aller en douceur. Le petit scratch à lâcher. Hop. Alors, du coup, aujourd'hui, vous n'avez rien à préparer. Voilà, vous avez juste à vous poser, à vous asseoir tranquillement et puis à profiter de ce petit atelier comme ça, virtuel, juste pour le plaisir. Alors. Au cas où, pour celles qui veulent commander, n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse du mois. Je vous offrirai un petit cadeau pendant le mois de décembre. Et euh, exceptionnellement, j'en parle en live ce soir parce que c'est le dernier jour, mais euh, j'offrai les frais de port jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est encore valable si ça vous intéresse. Les fameux blends. Alors... Je vais vous montrer quelque chose. Je vais retourner ma caméra, du coup, pour vous montrer. Ils sont, pour l'instant, coucou Véronique, installés dans des casiers. Voilà, vous les voyez. Hop. On a des casiers spécialement conçus pour nos blends. Vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns, mais non, contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne les ai pas tous. <rire> mais ça va venir. Alors, Première chose à savoir lorsqu'on utilise les blends, euh, c'est qu'il faut absolument utiliser l'encre Memento. Il y a des encres, en fait, si vous utilisez par exemple l'astazone, comme les feutres sont à base d'alcool, si vous utilisez une autre encre, ça va simplement baver. Donc franchement, c'est pas top. Donc on vous conseille d'utiliser l'encre Memento qui est parfaite pour l'utilisation des feutres à alcool. Ensuite, pour le papier, il faut bien utiliser un papier assez épais, puisque tout simplement, ça déborde pas mal. Donc, si vous utilisez du papier trop fin, ça va être un peu compliqué. Vous voyez, on le voit au travers. Voilà, donc pensez bien à utiliser du papier cartonné. Ensuite, euh, pour info, nous avons 39 couleurs de blends disponibles. C'est quand même pas mal. 39 couleurs. On a fait la vérification il y a quelques jours. Ensuite, les blends fonctionnent par duo. Une couleur claire et une couleur foncée qui nous permettent tout simplement de pouvoir les mélanger et de faire des nuances des nuances de couleurs plus claires, plus foncées. Voilà. Ils fonctionnent tous en duo. Donc, il y a vraiment de quoi s'éclater. Ces couleurs correspondent évidemment toutes à nos papiers, donc les papiers cartonnés, et aux pads d'encre. Donc là, par exemple, j'ai magenta en folie clair et foncé qui correspond avec le pad d'encre magenta en folie et également le papier et les stamping rights, donc les feutres à base d'eau. Alors ça, c'était bon pour les détails techniques. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus je pense que c'est l'essentiel. Le papier, l'encre, les duos, ça me paraît pas mal. <rire> Merci Sandrine. Bonjour Isa. Pas de problème. <coughs> Alors, si pendant le live vous avez des questions, d'accord, vous n'hésitez pas à me les poser. On est là pour apprendre à se servir de ces blends, donc surtout n'hésitez pas. Ok Alors, c'est parti j'ai préparé déjà quelques colorisations pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Et puis après, je vais vous les faire en direct. Donc ici, j'ai utilisé le rouge rouge. Alors, je pense qu'à l'écran, ça donnera peut-être pas forcément la même chose. Le clair et le foncé. Et le vert sapin ombragé. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, ça nous permet... Alors, Christelle, non, les feutres ne se rechargent pas. Donc, comme ce sont des feutres à alcool, par contre, lorsque vous les utilisez, pensez surtout bien à bien les fermer dès que vous les posez. Parce qu'en fait, l'alcool s'évapore. Donc, quand on les utilise, même si on les réouvre plusieurs fois, c'est toujours mieux que de les laisser ouverts. Mais non, Christelle, ils ne se rechargent pas. Donc, vous voyez, l'éclair et les foncés bah, permettent de faire des, des ombres en fait, sur la colorisation et c'est vraiment très joli. Coucou Laurence Ici, j'ai euh, ajouté un petit peu de paillettes avec le Wink of Stella que j'adore. Du coup, ça rend encore un peu plus de brillance. Vous avez vu Ensuite, j'ai utilisé les mêmes couleurs mais du coup un effet différent et puis d'une petite ombre autour, pareil avec euh, Ardoise bourgeoise et idem avec les petites paillettes. Ici, je suis partie sur des bleus. Vous avez vu cet effet d'ombre Moi, je trouve ça extra. On a l'impression qu'il y a un, un éclairage en fait qui vient euh, illuminer euh, la, la boule de Noël. Je trouve ça super. Donc là, j'ai utilisé Pan, Pan Pan et Béguin Bleu. Je vais le faire avec vous en direct pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais du coup, ça fait vraiment un effet super sympa. Ensuite, on a aussi du gris voilà donc des mélanges pareil, ardoise bourgeoise, brune dune très sympa ici sur des tonalités automnales, pareil je vais terminer la, la petite guirlande de feuilles pour vous montrer donc voilà, partons dans le vif du sujet donc j'ai dit que j'allais vous montrer pour l'histoire de la boule ici, donc je prends mes feutres donc, ici, je prends le pan, pan, pan clair et foncé. Et je vais prendre également le béguin bleu, qui est, je crois, mon bleu préféré. Harmonie met des paillettes dans notre vie ce soir et comme toujours. <rire> Merci, Sandrine. On va m'appeler Kevin maintenant, c'est pas mal aussi. <rire> tu me fais trop rire. <rire> Alors, c'est parti. J'ai pris mes couleurs. Alors, en fait, le but premier avec les blends, c'est de venir humidifier le papier et on commence par la couleur la plus claire, d'accord Donc, je vais venir ici. Donc, vous avez, parlons technique vraiment, deux pointes différentes. Hop, la partie feutre, d'accord Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et la partie pinceau. On dirait que la boule est en relief. Oui, oui, c'est vraiment extra. Et pas de trace de coup de feutre du tout, on est bien d'accord. Oui, c'est belle courbe Isabelle. Alors personnellement, j'utilise principalement le pinceau. Mais alors vraiment après, ça c'est vraiment selon le goût de chacun. C'est vous qui verrez ce que vous préférez utiliser. Vous avez les barres ici. Parce que lorsque les feutres sont fermés, si vous ne voulez pas chercher le sens... Vous avez une barre plus large ici et une, barge plus, une barre plus fine ici. Donc, la barre plus large correspond en fait au pinceau. Donc, ça vous permet visuellement de vous rendre compte du bouchon que vous voulez enlever. Ok Donc, c'est parti. Ici, je viens donc coloriser avec le plus clair ma boule. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voulez que je rapproche un peu le, la euh, caméra ou pas N'hésitez pas à me dire. Hop. Donc, je colorise en clair. Hop. Voilà. Déjà, tout simplement. Je referme bien. Je prends ici... Hum, je vais déjà faire celui-là. Ils sont beaux, c'est bleus mais on mouille même avec l'alcool. Non, non, non, on vient mouiller le papier en fait avec le feutre, mais non, non, absolument, il n'est pas question d'eau du tout. Et oui, effectivement, il n'y a aucune trace de, de coup de crayon, c'est vraiment super. Je viens faire les contours avec mon pan-pan-pan plus foncé. L'avantage de ces feutres, en fait, ça glisse tout seul, c'est vraiment un vrai bonheur à utiliser, ça n'accroche pas sur le papier, moi j'adore je trouve ça vraiment excellent voilà, tout simplement je reprends l'autre foncé un peu plus près Cathy, alors attends hop voilà j'espère que ça ira mieux pour toi un peu plus foncé autour, je tremble j'espère que c'est mieux pour vous donc, il n'y a pas besoin que ça soit euh, parfaitement lisse et tout, c'est vraiment pas nécessaire. Je reprends la teinte plus claire de Pan. -pain -pain. Une barre, nous sommes en mer. <rire> oui, ça, c'est ça. Hop, et je viens en fait mélanger tout ça. L'avantage en fait des feutres à alcool, c'est que ça permet une parfaite colorisation et un super mélange. Donc là, avec le plus clair, hop, je viens ombrer, mélanger le clair et le foncé. Comme ça, toutes les traces disparaissent. Hop, je ne vais pas jusqu'au bout. Je reprends le béguin bleu clair. Hop, et je viens fondre tout ça. En fait, les couleurs se fondent entre elles. C'est vraiment extra. Et là, aucune trace de coup de crayon. C'est vraiment excellent. Bonsoir Sandrine, bienvenue. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais là, c'est plus foncé. Mais je n'ai pas sorti la botte secrète. La botte secrète, en fait, c'est le nuanceur. Il est blanc. Et en fait, il va nous permettre plusieurs choses. La première, d'éclaircir, tout simplement. Et la deuxième, de coloriger les petites bavures que l'on peut éventuellement faire lorsqu'on colorise. En fait, c'est de l'alcool transparent et il va repousser, si on le fait là, parce que j'ai fait une petite cradouille, ça va repousser l'encre vers l'intérieur et du coup, on va lisser et récupérer notre bêtise. Je vous conseille quand vous travaillez comme ça, euh, c'est d'avoir euh, un brouillon en dessous selon votre support de travail pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Et donc là, on va venir le nuanceur qui va permettre d'éclaircir notre boule est ce que vous voyez que ça commence à s'éclaircir c'est joli hein donc après vous mettez vraiment où vous voulez plus ça va sécher et plus ça va s'éclaircir je vais terminer Hop. Le socle ici, donc ma couleur claire. Je reste sur le bleu, parce que j'aime bien ça. Hop, hop. Ok. Le foncé. Les peintes de feu ne s'amusent pas avec les autres couleurs. Alors, pour le nuanceur, non, pas du tout. En fait, quand vous l'avez utilisé, vous venez le nettoyer sur votre brouillon. Comme ça. Et après, vous le réutilisez sans problème, Emily. Ça va, ma belle Je t'avais pas vu Ouais, donc c'est vraiment extra. Donc, j'en étais au foncé. Hop, donc je viens juste marquer pour faire des petites ombres. Et là, soit vous repartez avec le pan-pan-pan clair ou avec le béguin bleu. Et on vient fondre nos couleurs ensemble. Voilà, je reprends mon nuanceur. Et puis, à l'opposé, je vais faire, hop, ici un petit éclaircissement juste sur le côté voilà vous avez vu un peu c'est joli hein et à chaque fois en fait ça donne des effets complètement différents, vous pouvez revenir dessus donc là si je veux je peux revenir avec mon plus clair pour rééclaircir, je peux me servir de mon nuanceur pour éclaircir encore un peu à certains endroits Hop, si je trouve que c'est un petit peu trop foncé tout simplement alors évidemment il ya plein plein plein plein plein de choses à faire avec surtout quand vous les utilisez n'ayez pas peur de faire des mélanges de couleurs si je vous dis ça c'est tout simplement pour ici par exemple je vais vous montrer là j'ai utilisé pas moins de trois Différentes, alors je vous montre. Hop, je mets mes bleus de côté, je garde mon nuanceur. Et donc, pour cette petite frise de feuilles, j'ai utilisé le tarte au potiron clair et foncé. J'ai utilisé également hop, le Narcisse délice. Voilà. Et également, et c'est là que vous allez sûrement trouver ça surprenant, j'ai utilisé le feuillage sauvage. Voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs. Et bien, en fait, on va faire sur le même principe que ce que je vous ai expliqué. Donc, partir sur la couleur la plus claire. Donc là, en l'occurrence, je vais partir sur le jaune, euh, mais le jaune foncé puisque c'est le plus clair par rapport aux autres couleurs que j'ai décidé d'utiliser. Donc, oh, j'adore en fait, je ne sais pas comment vous expliquer cette sensation de feutre qui glisse parfaitement bien sur le papier. Je travaille ici avec le murmure blanc. Donc déjà, le papier en lui-même, je l'adore parce qu'il est lisse, il est agréable au toucher, il a un super maintien. Et du coup... Non, non, les... et du coup, ça glisse tout seul, c'est un vrai bonheur. Isabelle, non, non, en fait, ça, ça ne se mélange pas. On peut même faire du pointe à pointe si on le souhaite. Si parfois, certains, on trouve qu'ils sont trop faussés, trop clairs, on peut par exemple venir mettre un petit peu de foncé sur la pointe là et venir ensuite coloriser sur notre papier. donc Non, non, il n'y a aucun problème, c'est l'avantage des feutres à alcool. Donc, maintenant, je viens mettre ici... Mon tarte au potiron foncé par petites touche. Faites-vous plaisir, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, lâchez-vous. Voilà, il suffit de mettre des petites pointes, peu importe l'endroit. <coughs> je viens maintenant prendre mon feuillage sauvage. Et pareil, je glisse des petites pointes de foncé. Ça correspond parfaitement aux couleurs de saison d'automne. Je trouve ça extra. Et là, je vais venir mélanger tout ça avec mon Narcisse d'Élise plus clair. Hop. Toutes les couleurs vont se fondre entre elles. Et on a un super combo automnal. Je vais remettre un petit peu... De tarte au potiron pour donner une petite teinte orangée un peu plus marquée. Voilà. Hop. Et je reviens mélanger avec mon Narcisse Délice. Donc vous voyez, je pense bien à refermer à chaque fois mes feutres pour que l'alcool des feutres ne s'évapore pas qu'il dure vraiment le plus longtemps possible. Voilà. Donc, en fait, c'est un jeu après. Hein. On s'amuse, hop, à remettre des couleurs plus ou moins foncées. Voilà. Selon ce qu'on aime, en fait, hein, tout simplement. Là, hop, je vais voir ce que ça donne en mettant un petit peu. Voilà. Avec le tarte au potiron plus clair. Et je viens remélanger. Voilà. Ça donne vraiment... Un super combo automnal, voyez Et dans chaque couleur, il y a un clair et un foncé. Oui, oui, c'est ça Isabelle. Ils fonctionnent tous par, du par duo. Et vous pouvez utiliser à nouveau votre nuanceur pour mettre hop, des petites touches un petit peu plus claires. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous plaît Ici, j'avais fait avec le calico coquelicot. Donc, je vais vous montrer. Non, non, il n'y a aucun problème de transfert de couleurs, en fait, sur les feutres. L'avantage de l'alcool, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, euh, il n'y a aucun transfert et du coup, il y a un parfait mélange. Donc, c'est vraiment... Euh, vous pouvez mélanger toutes les couleurs comme vous voulez sans aucun souci. Hop, je vais venir faire la colorisation ici de cette fleur-là. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de jaune ici, le Narcisse d'Hélice. Ouais, c'est sympa, hein Alors, Dominique, un peu comme un peintre avec ses pinceaux. Ouais, on se laisse guider par, par le mélange des couleurs. C'est vraiment hyper agréable. Alors, je vais partir sur le flamant fougueux. Et le magenta en folie. Voilà. Donc, eh bien, c'est le même principe donc que je vous ai dit tout à l'heure. On part sur le plus clair. Hop. On diffuse le plus clair un peu partout. Voilà. Ensuite. Je vais prendre celui-ci, donc le magenta en folie. Et je vais venir mettre des petites touches un petit peu partout pour ombrager ma fleur. J'ai pas encore testé ces mélanges de couleurs, vous voyez, c'est un peu de l'impro. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Hein. Voilà, hop, c'est parti Alors, les feutres, Marie-Laure, ils fonctionnent par duo. Uniquement par duo. On ne peut pas les acquérir par euh, un. Euh, et donc, les duos sont à 11 euros les deux. Je ne suis pas certaine que c'était la couleur que j'aurais voulu prendre, là, du coup. Mais euh, je suis allée un peu trop vite. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Finalement, ça peut être sympa. Donc, c'est mon flamand fougueux foncé. Marie-Laure, par contre, vous pouvez, si vous voulez... Euh, Faire partie du club des Blends pour les acquérir euh, sur 10 mois. Voilà, avec euh, des partenaires de scrap que vous ne connaissez pas forcément. On peut s'en parler après si vous voulez. Je sais qu'il y a des membres du club qui, sont, qui suivent le live aujourd'hui. Voilà, vous avez vu, les couleurs se mélangent complètement finalement. Euh, le combo est sympa. Je suis allée un peu vite, mais... Euh... Ça me pose pas de problème. Allez, hop, je vais le mélanger avec mon jaune ici. Pouf Regardez-moi ça. Ça va tout seul C'est trop beau. Allez, je remets un petit peu quelques touches ici. On peut vraiment s'éclater. On va mettre un peu plus de foncé là sur les contours. Ça va Ça vous plaît toujours, mesdames Fabienne, oui, oui, abonnez-vous. Ah, Marie-Laure, je pense qu'il y en a qui ont hâte de voir le club ouvert. Et il y a un premier groupe, il ne manque plus qu'une personne. <rire> je crois que Fabienne vous fait un appel du pied. Hop là. Ouais, ça rend vraiment super bien. Allez, je vais faire mes petites fleurs sur les côtés. Voilà. Hop. Zo. Donc je rappelle, c'est Magenta en folie que je suis en train d'utiliser. Donc là, le plus clair et le flamand fougueux. Hop. Voilà. Et je pars sur le plus clair. Il y a des super scrabrons en prime, il n'y a pas à hésiter. <rire> je sens que Sandrine et Fabienne n'en peuvent plus et qu'elles attendent avec impatience la création du l'ouverture cl du club. Voilà, un joli mélange, Hop. un petit peu de nuanceur, j'adore. Voilà, pour donner un petit peu de lumière à la fleur. Voilà, ça donne vraiment un super rendu. Alors, Fabienne et Sandrine, Marie-Laure veut connaître le détail du club. Est-ce qu'il y en a une de vous qui se lance ou j'explique On pourra s'échanger nos essais de colorisation. Oui, Sandrine, bien sûr. Alors, Marie-Laure, le club des Blends, je l'ai créé là, il y a peu. Il est tout juste tout neuf. C'est un bébé encore. Et en fait, je propose à quatre par groupe de quatre que vous commandiez. Euh, donc, euh, je vous envoie 4 couleurs de blends par mois, donc pour un total de 44 euros chacune. <coughs> Comme c'est une commande groupée à 4, ça vous fait un montant de 176 euros. Chaque mois, l'une de vous est désignée en tant qu'hôtesse. Donc, cette hôtesse, il lui suffit simplement de choisir un, projet, un produit supplémentaire à 24 euros. Comme ça, vous atteignez le palier des 200 euros qui déclenche les 10% de primes créative. Ça vous permet d'avoir un cadeau supplémentaire. Et donc, sur 10 mois, vous recevez chaque mois, pour 44 euros par mois, 4 couleurs. Et ça vous permet tranquillement d'acquérir la collection des blends. Il y a 39 couleurs en tout. Voilà, j'espère que je suis claire. Mais de toute façon, dans le lien de la vidéo, euh, vous avez l'article de blog euh, qui explique tous les détails. Et sinon, on peut s'en parler en MP, il n'y a pas de souci. Je voulais vous montrer autre chose. Donc là, vous avez vu la colorisation des blends, des tamponnages. Euh, ici, donc le noir est très marqué, mais vous pouvez aussi décider de faire un premier étampage sur un brouillon pour que le noir soit moins présent et que ça se fonde un petit peu mieux dans vos couleurs. Ça, c'est possible aussi. L'autre chose qui est très sympa avec l'utilisation en fait de ces, de ces blends, c'est lorsque vous avez des perles mais qu'elles qu ne correspondent pas forcément toujours à vos créations. L'avantage des blends, en fait, c'est que vous pouvez les coloriser et ça va rester dessus. Ah oui, j'offre les frais de port aussi, euh, c'est vrai. Merci Sandrine. Et donc, en fait, il vous suffit de venir coloriser vos petites perles, les blanches ou les transparentes, voilà, et de venir les coloriser pour les faire correspondre parfaitement aux coloris de vos projets. Vous voyez, donc mes perles nacrées, hop, voilà. Là, j'ai utilisé Tarte au potiron, mais ça fonctionne avec toutes les couleurs. Là, ici, je vais venir le faire avec le pan-pan-pan. On colorise, hop, et on se retrouve avec nos petites perles parfaitement adaptées à nos projets. Vous voyez, c'est sympa, hein Et vous pouvez faire ça avec toutes vos couleurs, tout simplement. L'autre chose aussi qui est hyper sympa, c'est pareil. Donc là, on a parlé donc, des, des bijoux classiques, par exemple. Donc, il faut que ce soit évidemment blanc ou transparent pour pouvoir coloriser. Et ça tient très bien. Ok. Coucou, Pascal. T'inquiète pas, il y aura le replay. Je vais laisser la vidéo. J'espère que tu vas bien. Mais vous pouvez également faire ça avec du ruban. Et oui, avec du ruban. Ici... J'ai donc mon ruban, de, mon ruban mur-mur euh, blanc, tout simplement, tout simple. Et là, je me dis, bah mince, euh, j'ai euh, fait une création euh, avec euh, du magenta en folie, euh, non, du tarte au potiron, tiens. Et je n'ai pas de ruban euh, tarte au potiron, c'est quand même dommage. Ah oui, mais <coughs> j'ai les blends. Eh bien, vous voyez où je veux en venir. Il suffit simplement de venir coloriser notre ruban. Comme ceci. Je prends mon ruban. Je n'oublie pas de prendre un brouillon. Hop, et je viens coloriser mon ruban. Donc là, je l'ai fait d'une seule couleur. Mais on peut aussi tout à fait faire un dégradé. Hop, donc, je vais venir couper ce morceau-là. Comme ceci. Je vais simplement donc prendre d'abord mon foncé... Comme ça, et je vais venir prendre mon clair pour faire hop, un dégradé ici. Et si je trouve que ce n'est pas suffisamment dégradé, qu'à cela ne tienne, hop, je prends mon nuanceur et je le dégrade encore plus. Et du coup, je vais vous montrer sur le papier blanc, vous voyez, vous avez un ruban nuancé qui s'adapte parfaitement à votre colorisation. C'est sympa hein et donc vous pouvez faire ça avec toutes vos couleurs. Si ça vous dit, hop, je vous montre avec une autre couleur qu'est-ce qu'on va prendre. On va prendre le pan pan pan. Hop, voilà. Donc je prends mon foncé ici alors j'en mets très légèrement sur le dessus ce qu'il est très foncé et je viens prendre mon clair. Hop c'est génial. Un petit peu de nuanceur sur le bas pour éclaircir encore un peu. Hop et ça donne un ruban Pan, pan, pan bicolore. Nuancé, regardez. C'est top, hein Et du coup, avec une seule bobine de ruban et un duo de blends, et ben, du coup, vous pouvez avoir plein de couleurs. Et c'est des rubans parfaitement adaptés à vos créations, comme pour l'utilisation des, des gemmes, en fait. C'est vraiment ce que j'aime à la folie chez Stampin' Up. C'est... D'abord, les coordinations de couleurs, parce que du coup, vous voyez, euh, les, les feutres à alcool, les feutres à eau, les pattes d'encre, le papier, tout est parfaitement coordonné, il n'y a pas d'écart. Et puis, on peut faire énormément de choses avec, avec un duo de feutres. On peut faire des colorisations de tamponnage. On peut faire, euh, oui, au hasard, Sandrine, <rire> on peut faire de la colorisation de ruban, on peut faire de la colorisation... De bijoux classiques, de, de gemmes en tout genre. On peut aussi également faire des fonds de cartes. Et ça, je vais vous montrer également. J'en ai fait une. Je fais un truc tout simple. J'ai laissé parler mon imagination. Et là, voilà. J'ai fait une carte toute bête, toute simple. Et là, en fait, j'ai trois couleurs, de, trois ou quatre couleurs de, de blends ici. Et en fait, tout simplement, j'ai colorisé le fond de ma carte. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez. Hop, Je vais faire un petit peu de place. Vous ouais, voyez, c'est vraiment euh, une carte toute simple. Et ce genre de fond-là, vous pouvez aussi le faire. Donc là, c'est toujours du murmure blanc, mais vous pouvez aussi le faire avec du papier vélin. Ça marche aussi très, très bien, le papier vélin. Comme de, à base, les feutres sont à base d'alcool, ça, ça sèche très vite, déjà, premièrement, et, euh, et ça tient parfaitement bien. Donc, je prends up, un morceau de murmure blanc et je vais venir donc prendre mes crayons. Donc, je vais partir sur le rouge rouge, clair et foncé, celui-là. Je vais garder le flamant fougueux, parce que du coup, ça va pas mal ensemble. Euh... Et puis, je vais voir avec le calico-coclico, je vais voir ce que ça donne. Ou alors, je vais partir sur celui-là. Non, je vais partir sur le rouge. Voilà. Donc, avec ces quatre feutres-là, et eh bien, tout simplement, je n'ai fait que du mélange et du coloriage, comme ceci. Je suis partie, hop sur le plus foncé je viens faire simplement hein, des bandes voilà donc au choix hein, on voit où on veut aller ça glisse tout seul c'est un vrai bonheur j'ai pris le plus foncé maintenant je viens prendre le plus clair hop donc je n'hésite pas à mélanger avec le foncé au dessus et je continue comme ceci donc là je le fais avec deux couleurs donc le rouge rouge et le flamant fougueux mais vous pouvez vous l'avez compris le faire avec plusieurs couleurs je prends maintenant le flamant fougueux foncé et pareil hop je pars sur le précédent et je fais mes allers-retours tout simplement de gauche à droite, comme ceci. Je vais terminer avec le flamant fougue clair. Voilà. Vous voyez ce joli dégradé, comme ceci. Et en fait, pour le fun et pour un bon mélange, et bien tout simplement, hop, je passe mon flamant fougue, oups, sur toutes mes couleurs. Et ça donne encore des teintes incroyables. Je trouve ça juste magique. Ça se mélange parfaitement bien. On pourrait presque imaginer après un coucher de soleil sur cette carte. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ça vous plaît Alors là, après, euh, on laisse libre cours à notre imagination. Euh, un coucher de soleil, un tamponnage, une envolée de papillons. Euh, euh, voilà, que sais-je encore. Mais je suis sûre que vous trouvez ça top. Vous avez vu et donc, après, tout simplement, on vient mettre notre tamponnage dessus. Euh, je vais en mettre un, tiens, par exemple. Euh, tout, tout, tout. Qu'est-ce que je peux me mettre euh, -da -da. Mm -hmm. bah, Ouais, je vais remettre celui-là. Le super arbre qui vient du set de tampons « Life is beautiful ». Non, non, non, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer et du coup, tiens, je sais ce que je vais faire, je vais partir sur cette belle rose ici, Hop. que je vais venir en fait tamponner ici, ça prend pile poil ce qu'il faut, vous avez vu, c'est vraiment idéal. Et là du coup, par contre, vous pouvez euh, prendre euh, l'encre que vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que ça vous plaît Est-ce que vous trouvez ça sympa Est-ce que, est que vous avez surtout des questions encore sur les, les blends Parce que, effectivement, euh, je parle, je parle, mais euh, voilà, vous avez peut-être des interrogations. Je sais qu'il y en a là, qu'il y en avait déjà quelques-unes. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est le moment. Profitez-en. Hop. Donc, je viens ancrer mon tampon. Donc là... C'est le set de tampons "Tant d'amour qui est vraiment super beau. Donc, c'est parti. Zou, je viens ici. Et donc, c'est parfait pour les fonds de cartes. Voilà. Ça rend super bien. Rien ne vous empêche après d'utiliser, par exemple, les petites paillettes et de venir hop, mettre des paillettes. Bon après, hein, la création de la carte, c'est encore une autre histoire, mais du coup, c'est juste pour vous montrer qu il suffit de peu de choses pour rendre, pour faire une carte très simple, très rapide, quelques coups de crayon, et c'est vraiment le top. Voilà, hop, nos petites fleurs, et voilà. Après, il suffit de faire le montage. Faire des découpes de feuilles serait parfaite avec ce fond. Oui, ça serait vraiment super. Effectivement, une fois que vous avez fait ces dégradés-là, euh, là ici, donc j'ai fait un tamponnage, mais vous pouvez aussi faire des poinçons, exactement. Euh, Marie-Claude a raison, vous pouvez utiliser euh, les poinçons, euh, les perfos pour faire euh, des étiquettes ou euh, effectivement, si c'est en verre, euh, poinçonner euh, euh, vos feuilles. Euh, par exemple... Euh, Hop, Si on prend les poinçons qui, des feuilles qui sont dans le set de poinçons de Poinsessia, là, là, si mon dégradé avait été en vert, effectivement, hop, il suffisait simplement de poser le poinçon comme ceci, et du coup, on aurait le dégradé de couleur. Ça peut être super sympa. Alors, Dominique, tu comprends mieux comment ça fonctionne eh bien, écoute, c'est parfait. C'était le but de vous présenter donc ces superbes feutres, de vous expliquer comment vous en servir et surtout de ne pas en avoir peur. Parce que je sais qu'il y en a plein qui hésitent et qui, en fait, ne savent pas trop comment euh, ça fonctionne. Et en fait, il faut vraiment pas en avoir peur parce qu'ils ont tellement de possibilités que du coup, il y a vraiment, vraiment de quoi s'éclater. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, évidemment, hein, je vous ai dit, il y a, il y a des possibilités euh, infinies de colorisation, d'utilisation, de, de pratique. Mais là, du coup, vous avez quand même pas mal d'infos. Donc, on a fait la colorisation d'un tamponnage en commençant donc par le plus clair, ensuite les touches de foncé, ensuite le mélange des couleurs, etc. L'utilisation donc du nuanceur, pour rattraper les petites bavures du côté, mais également d'éclaircissement du tamponnage. Donc, on pense bien à frotter notre nuanceur après utilisation pour le dégager de l'encre qui pourrait rester, mais après, aucun problème pour l'utilisation avec une autre couleur. <cười> Ensuite, on a vu comment faire des dégradés pour faire des découpes ou des fonds de cartes ou des tamponnages tout simples. Je vous ai également montré comment vous pouvez les utiliser donc sur du ruban. Hop. Soit en dégradé, soit en couleur unique sur du ruban blanc. On a vu également qu'on pouvait coloriser donc, nos bijoux classiques, nos, nos gemmes, etc. Pour, euh, vous voyez, ça ne bouge pas, hein, c'est bien sec, il n'y a pas de souci, la couleur reste, c'est nickel euh, je vous ai dit que ça pouvait également fonctionner donc sur du papier vilain, parce que ça tient très très bien. Euh, et également, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire La chose la plus importante, c'est de bien utiliser l'encre Memento, sinon les autres encres vont faire baver euh, vos feutres et ça va ficher en l'air vos créations. Ce serait vraiment très dommage et aussi d'utiliser du papier suffisamment épais, parce que vous voyez, ça transperce pas mal, donc d'avoir un brouillon quand vous travaillez, d'accord, et un papier suffisamment épais euh, pour pouvoir accueillir ces feutres à alcool. Ici, le mur-mur blanc fonctionne très très bien avec ces feutres. Alors, Cathy, c'est vraiment le prix qui vous arrête Oui, je comprends, c'est pour ça que j'ai créé les, les, le Club des Blends, du coup, ça vous permet de l'acheter à plusieurs, euh, et puis, de l'étaler dans le temps, en fait, tout simplement. Ça vous fait 44 euros par mois, vous ne payez pas les frais de port. Euh, voilà, donc c'est euh, euh, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Effectivement, on ne peut pas les faire par deux, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas de code hôtesse, etc. Ça déclenche rien. Euh, donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Euh, en attendant, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que… Cette explication, cette découverte des Stampin' Blends vous aura plu. Et puis, si vous avez encore d'autres questions sur le sujet, il ne faudra pas hésiter à m'écrire ou à m'appeler. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Je vais retourner ma caméra pour vous saluer. Me no, voilà. Voilà, voilà. Donc comme je vous disais, j'espère que euh, tout ça ça vous aura plu. <coughs> j'espère que vous avez appris plein de choses euh, et, que, euh, et que voilà, et que vous avez passé un beau moment parce que c'est surtout ça l'essentiel, que vous ayez passé euh, un beau moment en ma compagnie et avec, euh, avec les fameuses stamping blends. Voilà. Euh, il va être temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon fin de dimanche. Euh, bon courage demain pour ceux qui vont travailler. Je suis de tout cœur avec vous. Euh, J'y vais aussi. <rire> voilà. Et du coup, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez adhérer au club, rejoindre le club des, des Blends et donc rejoindre, euh, entre autres, euh, Sandrine, Fabienne, euh, Dominique... Euh, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, prenez soin de vous et rendez-vous mercredi 14h pour le live hebdomadaire. Ciao tout le monde